أنا في نيس. حلو. اسمعون هيك نحاول على au maximum les mécanismes de la démocratie participative. le je de Et un, un, de... un point très important l'open n'est pas une norme juridique. Hein? Euh, et, et là je parle sous, sous, sous la tutelle de l'histoire, mais normalement le Hackon Offer, ce n'est pas un aujourd'hui, c'est un mécanisme de gestion qui ma troupe un bilan d'une entreprise, c'est un mécanisme, c'est de la gouvernance, c'est-à-dire Bon, on va pas se plaindre, on va sur le door, pas mieux. La démocratie des fonctionne C'est de on de à de démocratie Mais je il y a deux ou les siècles, Il parlait d'une relation entre la société civile et le pouvoir, mais à où on va dire les mécanismes premiers les de les les en démocratie participative, doivent avec la chute du mur de Berlin. Hein, depuis 89-90, on commence à parler de démocratie participative au niveau du, de, de l'ancien bloc de, de l'Est, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne la, la, la, de l'Est, pour un peu choyer euh, le retard qu'ils avaient pris euh, sous l'ère du communisme. Donc, la démocratie participative, c'est quoi en gros dans les pays Le processus participatif, c'est un processus d'empowerment, tapoué au un processus qui tapoue au coup elle été de créer, La représentation, elle fait c'est un processus démocratique. Qui très bien. On dit, ce qu'on dit, c'est que l'initiative conditionne le processus, mais n'affecte en rien sa qualité démocratique la démocratie, c'est le processus. c'est un processus assent. et Là, c'est toute la culture. Je ça, c'est ce qu'on appelle le processus bottom up. Ce n'est plus du top-down. C'est que le pouvoir, il a posé sur la base, sur la société civile, quoi faire, que faire et comment faire. Là, c'est ascendant. Ça vient de la base, ça vient de nous, citoyens, société civile, et on fait remonter l'information vers la représentation. Donc c'est un processus ascendant qui place les familles concernées par le projet au centre de la décision. C'est très important. C'est-à-dire que nous sommes tous concernés par le projet. Nicolas en est... Nous sommes vraiment ces chars on est tous concernés par le projet, qui se construit avec tête et par l'État pour créer les meilleures conditions possibles de la co-décision, d'ici un quart d'heure, la co et la coopération, auquel ma vie, il y a une de majeur la, la coopération. Hein euh, John Dewey, c'est un des philosophes de la pensée participative, disait que la société, la société politique était tout le temps dans une gestion de conflit. Donc elle est dans, la, dans le compromis la compromission. Ça est le dans une gestion de conflit. Là, la coopération. On n'est pas dans une gestion de conflit. Mais je C'est de la coopération. Le processus participatif, c'est agir avec. Et là, on insiste en avec al c'est-à-dire que l'administration, a un de se de des la la démocratie participative n'est pas là, jusqu'à là, il y a peut-être C'est des choses beaucoup plus nobles, c'est des choses beaucoup plus avancées que ça. Depuis l'analyse de la situation, est même les choses pour les formes, hein, un, un problème environnemental, jusqu'à l'évaluation de l'action. C'est tout le processus, Point, Point. on ne va pas agir pour. Démocratie et la Nous à l'IDAL, à l'Otama, à la place de Fiblas, c'est pas ça, ou à la Charte qui va C'est une démarche d'éducation populaire. La phase de est très important. C'est une culture, la démocratie participative. Face à de l'éducation, qui est marqué il a un peu essayé de, de, de, de légitimer là-dessus. Mais en général, la démocratie participative et la démocratie tchéotique, on est très même. Les les mais c'est même un pas C'est une culture Donc, on prend ou on ne prend pas. Et vous êtes, vous êtes tout à fait d'accord. c'est c'est une manière de faire, c'est une manière de penser. Soit on y, a, on, on y va, soit on n'y va pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on qu va imposer. C'est une manière c'est un processus. Et les Haou, qui la crise de confiance, la... comme c'est le ça d'une à présentation et euh, le, le pouvoir qui va toujours revenir au peuple en enfin, compte la démocratie. Et à des méthodologies, des outils on va un peu débout. Les premiers concernés, on est tous les premiers concernés dans la démocratie participative. Le une chef de les habitants, les bars, les jeunes, les internautes. Aujourd'hui, même on parle au-delà de la démocratie participative, on parle de la démocratie blogueuse. On, on s'achemine vers la démocratie blogueuse. C'est la démocratie qui s'instaure via les nouvelles technologies. Les Twitter, les Facebook, et, et les, les blogs, enfin les Facebook, mais on les blogs, et les courants des pensées qui viennent sur, les nouvelles, sur, sur la toile. Les premiers experts dans leur éco J'insiste, elle est plus Paul il est un expert, Paul le un expert nous on est expert en démocratie participative en fait a fait les ils sont experts. à la fin, des ayishin place de à la tête les faits et à des le problème elles savent ce qui se passe elles sont les premières à être écoutées et être concernées on est tous experts et ça dit ça le terme on peut comme expert on appelle expert nous sommes tous experts en démocratie participative. Après le processus par malé talette même, bien évidemment, on va faire venir des experts, les scientifiques, pour que notre dossier ait un peu de la vie. Mais on est tous experts en démocratie participative. On est tous experts par notre vécu, via On On des pouvoirs utiles et des savoirs d'usage est l'intelligence collective. Nous sommes tous ici à créer de l'intelligence collective. C'est très important. Nous sommes tous les uns aux autres, reliés les uns aux autres à dans lesquelles les peuvent apprendre les uns les autres, par exemple, quel que soit leur bagage académique. L'exemple est d'une manière ou comme je vais vous parler d'un exemple de démocratie participative, une ils ont une donc il ne suffit pas d'avoir un monsieur du des bagages académiques ou la réalisation, elle est mortasse démocratie. On est tous, quel que soit notre bagage académique, quel que soit notre niveau, nous sommes experts de notre situation. Et Chébert, il est expert de la situation. Les clercs sont experts de leur situation, les étudiants sont experts de leur situation, les femmes sont experts de leur situation, etc. Quelles sont les paroles de la C'est très important. C'est à travers une, un processus qui, à travers lequel on dit, on s'approprie la chose morale, on s'approprie la chose publique. Ils sont en mesure de s'organiser dans une action collective, même lorsqu'ils sont socialement marginalisés. Probablement qu'ils sont ceux qui sont socialement marginalisés, nous-mêmes, les et nous-mêmes, en mêmes instruments, je là important pas c'est dans cette démarche là alors ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a quatre étapes à la démocratie participative qui voilà, est quatre étapes. est qui m'a servir Qui trucs ça si le bébé de il faut fait le le très important maintenant ce qu'on appelle l'information et là je vais là si ça rejoint le l'information accès l'information des de informations qui étaient préalablement la trappe des <cough> le plan d'investissement communal qui est il est montré Mahmoud, à à à à à à à à en salaire, en, euh, en dépenses pour l'environnement, en dépenses pour euh, je ne sais pas, en prêche, etc. Je dois avoir de la formation. C'est très important d'avoir la formation. Ce qui fait que tu, vous voulez que j'agisse, mais si oui. il y a oui. un acte de page, un œuf de oui. oui. euh, juste dis-moi euh, quoi la démocratie participative, elle ne va pas ré, euh, réinventer la roue C'est la même chose. C'est le même processus scientifique. C'est une démarche scientifique. Elle est la ramène mémoire, elle a la même tête, elle a ramé le elle a ramène la corde de tâche, c'est la même démarche. J'ai de l'information que je traite. Si je n'ai pas l'information, qui veut se traverse, je traite mon, mon sujet, comment voulez-vous que je traite mon, mon, mon projet, c'est à travers l'information. Et là c'est très important. L'article 139 de la Constitution, et on s'achemine à Gémarrail, le, le plan d'investissement communal. Et le budget participatif oblige aujourd'hui les administrations locales à donner l'information. C'est très important qu'on ait l'information. شكراً في فصل 139 فقط وإنما أيضاً عندهم الحق في النفال إلى المعلومة الحق في النفال إلي المعلومة تم تكريسه منذ مرسوم في 2011 وتوى أصبح حقاً دستورياً يعني على الجماعات المحليه السلطات المحلية مجبورة باش انها توفر المعلومة لفايات الموضنية على المستوى المحلي في إطار تكريس الشفافيه اللي أيضاً الشفافيه تم تكريسها في إطار دستور 27 جانباً في 2014 شكراً <تصفيق> Merci d'avoir pris le point de rappel, c'est qu'aujourd'hui, le de la c'est très important. Ça est le on n'importe dit il faut que la formation circule aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des vendores, il faut qu'il y ait un mail il faut qu'il y ait une plateforme, il faut qu'il y ait un tweet, il faut qu'il je ne sais pas, un Facebook, je ne sais pas, un Google, un mailing, pour que l'elle mardeau, mais par même mail sur il ça c'est mon problème. Mais je dois avoir la formation, c'est très important par rapport aux réunions, par rapport à l'actif passif de, de, de, de, de, de, de ma commune, etc. Donc l'information est primordiale. L'administration doit fournir l'information. Benadir, Aouh, Idar, Yelzantarti, Marlon. Deuxièmement, Benadir, Narkim, aussi bien l'enregistrement, Mademi, C'est les recherches sont C'est-à-dire que, un, je vous donne un point de vue très personnel que je vous dis un, c'est que du leader, le de il il est il il il Là aussi, on rentre dans un cercle de professionnalisme, c'est-à-dire est réussi, il est réussi, il est de la est réussi, mais il y jamais d'une manière C'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Il y a un problème d'érosion de la colline de la falaise. Si je pas, Je dois apporter des recherches. Je dois apporter une manière, une procédure, une vision de la chose qui soit bien faite. À la CBM, on estime, on estime, mais c'est une estimation de basse échelle pour ceux qui ont la main. Les médecins les C'est une estimation basse, c'est-à-dire, femme règle générale, on dit certaines fin soir, fin de cinq jours par semaine. C'est une estimation basse de ceux qui ont la main. Il faut prendre la main aujourd'hui d'une manière scientifique, à écrire un appel à proposition, voilà un projet, des hypothèses, des indicateurs. En matière environnementale, je n'y connais rien. Je n'ai pas fait d'études en environnement. Qui fait le un il voilà, ne pas je n'ai pas la connaissance. Bon, moi, je, je, je, je, je, je ولكن ولا يجب على نفعل حتى هو الذي يجب ان نفعل هذا هو الذي يجب ان نفعل هذا هذا يجب يجب scientifique. Je peux avoir ce qu'on fait en lobby médiatique, c'est-à-dire que je peux médiatiser mon projet. Ah, une étude, une recherche. Ils vont m'écouter. À un moment donné, ils vont m'écouter. Donc, l'information à venir. mais l'administration, c'est très important. Il a dû faire d'investissement communal. Et moi aussi, je dois traiter mon sujet. Si je veux aujourd'hui parler de l'aménagement d'un parc, il y a Qu'est-ce que ça coûte qu Combien ça, coûte est que ça coûte il, y est, etc. il y a des initiatives pédagogiques. Il faut le tout le plus possible. Il de ça y est. en deux lignes budgétaires de son, de son, de son, de son plan d'investissement communal. Il ne pas à le centre-ville de, de Mal, ça, ça y est. Il est à la portée de la société civile. Il y a eu tout un processus qui a été fait. La société civile, elle va décider je suis en train de faire un arme au Canada, je suis en train de faire un arme au Canada, je suis en train de faire un arme au Canada, je suis en train de faire un arme au Canada, etc. Il y a eu tout un travail, et les communautés ont continué à travailler avec vous là-dessus. Donc, l'information, c'est important. Quand on dit l'information, c'est. Mais on joue dans l'information, on ouais, dit ouais, la critique, c'est moi, je suis en train de un arme on sur une base scientifique on ne pas la route, c'est comme ça qu'on travaille sur le genre le lycée et de sur une base scientifique donc et là les participants vont avoir ce qui mis en toute connaissance de cause il a qui se détermine par rapport à un sujet il l'étiquette ma source crée un poste à la presse vous ça vous y est pas ben, à savoir quoi que ce soit, c'est que je vais faire sur Facebook ou de la compte Il faut qu'on se concentre, il faut qu'on lise le maximum, à tenir une froide à ma gueule, la smaïo, j'en ai par rapport à la problématique. Et après, on va se décider, et après, on va se faire un avis là-dessus. Une journée, c'est l'étape étape lourde. Une journée à faire. On a bien travaillé, on a fait nos 5, 6, 7, 8 semaines de travail, d'information continue. On va à la Il est bien jour. Tables, la consultation, la consultation, les participants sont invités à donner leur avis, sans engagement sur, leur, sur son influence dans la prise de décision. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement électrique par un article de mais qui fait tableau de la neige, d'empréder les tableaux, aussi bien administrativement que société civile. On est la, la, la confiance que fait cette équipe, elle se crée. Elle se crée la confiance entre l'administration, et à ceux qui Et on est invité, dans ce cas, à donner notre avis ou notre sujet. un étudiant de l'éducation. On va prendre un étudiant de questionnaires, On la prendre un de mon questionnaire, va la théorie, étudiant de la On va prendre Et là, on commence à se placer. Le groupe est initié à l'argumentation. C'est très important, l'argumentation. C'est un art. Hein, C'est une culture. On a la démocratie participative, Elle instaure une culture. Là, on commence à argumenter. هلا ما, فهمش ما أحسن كيبدا كل واحد منا عنده دوسي، تعرف على عبر عملية على هذا تعمل في j'ai bien. laisse laissez-moi en Il me semble qu'il revient qu'un autour de la, la falaise, il faut planter des arbres. Femme a des arbres, il fait le Mexique, il y a une falaise au Mexique qui fait un de à la Les arbres, les ils se sont infiltrés dans la roche, ils ont renforcé la, la roche, il n'y a plus d'érosion. Ah, très bien, c'est une autre expérience, c'est une autre attitude qu'on va argumenter, que tu vas argumenter. Madame Jacques, Madame Jacques, avant de participer, on ça, etc. Et donc, on a donc, sans engagement pour l'instant, Les est très bien tel, Et le groupe est à la confrontation à l'écoute de l'autre. Hein, on s'écoute les uns les autres, très semblables, d'écoute active, qu'on apprend à s'écouter. Ah, allez, je veux citer ça, il a fait sur le bétonnage. À la fin, j'ai une étude, par la pas une étude par rapport à je ne sais quelle qualité, on a fait marché à la confrontation des points de vue. Vous voyez là, il m'a dit, tellement à la confrontation des points de vue. Il faut qu'on confronte nos points de vue. Allez, Il a une sensibilité par rapport au sujet. il faut que ce soit comme ça. Basé sur des études scientifiques. Où le dit, non, il faudrait peut-être aller vers l'autre chemin. Basé sur des études scientifiques. On a tous l'information. L'information de l'open data de l'open gob est très importante. Il faut qu'on ait tous l'information. Je connais un mais la sensibilité peut rentrer en jeu. Et là, il me semble que il vaut mieux ça. Quand il te semble qu'il vaut mieux ça. Et c'est très important. La confrontation des arguments n'est pas un Mais je de la, la confrontation par un débat argumenté. Moi, je m'avais un débat argumenté sur une base scientifique. On un débat, c'est la science. On ne réinvente pas la roue. Quand on part sur une base scientifique en avance sur une base très claire. Les participants commencent à se situer sur le sujet. Et là, Bagasma Raban, à Tini la Terra, à la a a on s'est échangé, etc. Je commence à placer mon sujet, mon dossier. Voici ma proposition. Et là, quand on réussit les tables, et malheureusement, c'est tout, on se réveille la et on n'arrive pas à déplacer les corps, on s'arrête à ça. Oui, il y a rejoint la porte, où il y a une démocratie de était déchirée, où a une démocratie de était déchirée, où il y a fait démocratie qui était déchirée, où où on a fait des tables rondes, et on a réussi la consultation, qui est déchirée, par un vote, ça y est, c'est fini, la démocratie est déchirée. On est encore 10% de la démocratie participative. Donc, là, la consultation réussie. on passe le plus important, la concertation. La concertation, on se concert. La vie des participants est pris en à la réflexion, mais ne détermine pas la réflexion, la décision finale. Mais c'est notre décision finale. Mais comment s'est placé comme sujet Comment on a notre argumentaire Et comme. Voilà, c'est des chiffres. Voilà, c'est des chiffres de C'est des chiffres de la démographie. C'est des chiffres du ministère. C'est des chiffres. Voilà. Euh, de, de de, du ministère de l'économie par rapport à si on va traiter d'un point de vue économique. Donc, on a nos sources. On a nos sources, on a notre base scientifique et on commence à. Notre, notre avis commence à être pris en compte. Le groupe développe encore une fois ses arguments et confond différentes pistes possibles entre pairs et un décideurs Allez, je vais, Et je vais, pourquoi il y a eu la confiance pas c'est à un moment donné. C'est que à un moment donné, c'est d'être marqué vers l'administration. En démocratie, ce qu'on dit, c'est que la chose publique, elle appartient aux représentants. Elle a un monsieur, c'est ça, elle ne peut pas la faire, elle ne peut pas se à Elle ne peut pas se à ce niveau-là, elle a pas la faire. Elle ne peut pas se donner à ce niveau-là, c'est ce qui a monsieur à Donc la décision finale, par le ça, elle revient toujours à la représentation. Donc la représentation, si elle est dans un climat de confiance, entre société civile et représentation, forcément. Monsieur s'il n'y a pas de confiance, et avec Gilles, et Maria, et pas je suis maire, et puis je suis maire, et d'un je Donc, le groupe puis je suis et puis je suis maire, et ça je suis maire, et puis je suis le et et et puis je suis c'est un art de négociation. C'est un art de négociation qu'on doit prendre. C'est un art très important. On va négocier. Enfin, aussi dans mon étude, dans ma proposition, il va y avoir ce qu'on appelle une partie inflexible. A mon sens, on va dire, Une partie flexible. Elle est bon. En l'entendant, en écoutant, etc. Ah, je vais changer. Ah, Esther. Ah, j'ai une information, etc. Et donc, Et que... Ah, peut-être qu'il y a une étude une administration de Tiens, administration du Frédéric. Tiens, l'administration qui a dire Attends, mais c'est ça va changer beaucoup de choses. Je vais re... me remettre à analyser ma partie inflexible par rapport à ça. Et donc, on se prépare à la négociation. Une fois qu'on a réussi cette troisième partie, Ravel, c'est un procédure... j'essaie de développer le ça c'est un processus qui peut durer des semaines, des mois, des années. Deux slides qui déterminent la démocratie. Et j'insiste sur une chose. Pour avoir l'expérience et de sur une là-dessus. Je vais aller, nous suis un de la démocratie de l'expérience et de l'expertise. la je je qui a dire qu'on ait l'expérience par rapport à ces étapes et qu'on puisse un peu réélargir par rapport à des choses beaucoup plus, plus importantes. Et donc Après on arrive à ce qui est le moment ça fait la classe de la semaine, qui a été montré à ce qui est le projet, et qui a été montré à on a réussi dans la création participative, la co-décision. C'est la décision prise entre acteurs publics et sociétés civiles ensemble, en avance, c'est une décision en sens. La que qui dit « ma t'osra » pour la s'il il dit « mais il y a un Le de représentation. »« C'est un peu Le consensus. Écoutez notre consensus. « Mais il est donc commis. » C'est un consensus. « À l'être de et Le Le consensus c est recherché à la suite. Le débat. Il y a ce même en philosophie, ou en la science politique. C'est quoi, le débat Le débat, c'est la retranscription non-violente d'une confrontation d'avis ou d'échange d'avis. C'est la retranscription non violente. C'est important le débat. Le débat de questionnement, de négociation. Donc on est dans un consensus. Ah, là, à la catégorie les désaccords argumentés ne sont pas rejetés. Le point 2 est très important. C'est-à-dire que, puisque la quand on a fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, le dossier A, le dossier B, maintenant pour le format A le dossier. Dossier A, dossier B, dossier C, dossier B. dossier D. Le dossier A, le dossier B, le dossier C, c ça m'a fait quelque chose, Après, travers ces dossiers, Marc Domine, sur une base scientifique intéressante. C'est juste qu'on a opté pour le dossier D, enfin, a mais le dossier A, le dossier B, le dossier C, il vaut la peine. Et on peut le garder. On peut le garder même pour une raison très importante, c'est qu'à un moment donné, tranquille, j'ai un À un moment donné, à un moment donné, on commence, on a on choisit de planter les arbres. Ah, qu'on hein, a la palette de je n'ai pas On a décidé de porter les heures. Ah, il y ça a marché au Mexique, il s'appelait Rajoné en tournes, mais. Mais. On a rachoué ce m'a fait. Là, il faut absolument trouver un cheminement autre pour corriger un peu le tir. Et que justement, quand on corrige un peu le tir, c'est qu'en ayant la proposition A, la proposition B et la proposition C, une sous-fonction à la station euh, en même temps. Alors, c'est très important les accords à ici les participants, après je vais protagonistes de leur action. Et sur la moi c'est ça. Ben, c'est en ça. C'est cette énergie, penser comme ça qu'on revient « en se faire la et, la et donc, voilà, pour résumer tout ça, s'il vous plaît, je prends deux autres minutes. Voilà On a la démocratie représentative. Mais tu la démocratie, quoi L'information. La consultation. Et un pas... C'est tout un stade qui un Non, c'est là qu'on commence à une démocratie participative complémentaire. Complémentaire de la démocratie représentative. Au nord, je m'appelle de c'est en affaire de la femme le contre-pouvoir. Le la société civile n'est pas là pour faire du contre-pouvoir. La société civile, elle doit faire une participation complémentaire à la représentation des termes La concertation, la co-décision, et on arrive finalement à réussir la démocratie participative. Des outils, des outils, l'information stratégique comme la communication. On va parler, le mandat c'est la communication, c'est très important. L'affichage public, qui maintenant la à la avec le L'affichage public, c'est de l'information. Portail de la ville, et des médias sociaux. Assemblée du conseil municipal, ouverte et publique. Si vous allez un peu sur Google, vous voyez les conseils municipaux dans certains pays européens, notamment en Suisse. Elles votent à main levée par rapport à la décision. Des outils de la consultation, la consultation, l'espace citoyen, c'est un outil. La gestion des plaintes. Quelque ça, par exemple, la gestion des plaintes, existe. Il y a un bureau de gestion des plaintes qui existe. Donc c'est très important. L'évaluation citoyenne de la qualité des services, il faut qu'on évalue. Qui fait sur la de l'information Qu'est-ce qui se passe Je dois évaluer, c'est très important la planification humaine stratégique, les réunions publiques, la médiation table ronde, la co-décision, conseil de citoyens au panel, participation citoyenne à l'investissement et à l'utilisation communale. Il y a d'autres outils, d'autres outils plus ludiques. L'évaluation des actifs passifs, cest à dire qu'il arrive, c'est très important d'avoir l'actif passif de ma commune, le budget de ma commune, Puisqu'on y a une d'oublier avec le budget si je n'ai pas mon actif passif, la cartographie sociale, il y a à carrière dans deux minutes, les marches exploratoires, c'est un, un outil scientifique. Je fais une marche exploratoire, scientifique, euh, par rapport à n'importe quel sujet. Les quatre forums, les, les forums, les forums sur le net ou les quatre forums euh, les, les vidéos recherches. Alors ça c'est parmi élèves les outils. Euh, encore une fois, la démocratie participative, c'est un état d'esprit, c'est une manière de faire. Format, des courants de pensée qui sont complètement contre ce que je dit. C'est ce qu'on appelle théories les théories élitistes. Les théories élitistes, c'est des théories qui sont absolument persuadées que le pouvoir a été pris à la bourgeoisie par les révolutions et que le pouvoir va absolument revenir à la bourgeoisie. Autrement on est très... Maram qui pense ça. C'est une manière de faire. Pareto, un des grands économistes à la loi de pareto les de pas pense absolument que la théorie euh, des élitistes est très importante et que bon sur le terrain, là j'ai un souligner souligné, fois, qu'on le fâché, hein, mais c'est des gens qui ne croient pas à la démocratie participative. C'est une culture. Soit on y va ensemble, soit bon on, décide, bon, on y va pas. Pour l'instant, ça a donné ses faits. Ça a donné pour l'instant certaines bonnes pratiques dans certains pays. Ce n'est pas. On est dans les sens sociales et humaines, et dans les sens politiques. Ce n'est pas mathématique. Je ne suis pas les galactiens, je ne pas être abusé la ça a donné des résultats, à nous de voir si ça peut marcher ou pas. Et voilà juste un dernier exemple pour d'arriver les populations marginalisées, d'arriver à les populations sans aucun background. Je nous sommes un temps Puis, un peu de passeur. Tu beris, tu t'as mal de ramoué, tu m'as de la tu t'as mal de périté. De périté, mal de famille, de famille. Les corps représentatifs de la vie sociale, les commerçants les femmes, les jeunes etc il y a eu Les commerçants pour des Et il y a eu tout un tracé à quelle place C'est une vision de la chose qui sera complétée par la suite par une étude d'experts. par je dis les experts. En euh, logistique, les urbanistes, pour la faisabilité, etc. Mais c'est une composition qui émane de la base. C'est un processus ascendant. Donc c'est très important de euh, rentrer dans cette philosophie-là, euh, de la démocratie et Et voilà. Donc rien euh, y a, c'est marre, c'est marre,